Alors, pendant, euh, donc je, vais, je vais faire une petite introduction. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à voilà, poster des petites choses sur, sur vous dans le chat, que ce soit votre lieu géographique, votre organisation, comme disait Émilie. Et puis, vous pouvez aussi partager voilà, avec quelle intention vous venez, quelles sont le, le, là où les grandes questions que vous auriez ce soir, euh, une grande attente pour ce soir. Nous, euh, quand je dis nous, c'est euh, moi, puis Maxime et Émilie. Euh, qui animons ce soir, enfin c'est moi qui anime et puis eux qui sont plutôt euh, dans la posture d'interviewer, mais en tout cas nous trois on va s'inspirer voilà, de, de ce que vous posez dans le chat pour, euh, pour les discussions qui vont suivre, voilà, donc n'hésitez pas. Alors ben, je propose du coup de commencer, euh, donc encore une fois euh, bien le bienvenue à tout le monde. Euh, alors euh, Juste en termes techniques, c'est moi qui gère l'enregistrement. Tiens, d'ailleurs, je vais l'enregistrer aussi euh, en, voilà, en local sur l'ordinateur. Merci pour vos belles questions. On a un public très varié. Excellent. Euh, donc voilà, on aura... Comme à notre habitude dans les webinaires, on a l'habitude de, voilà, de faire tous les mois à peu près, ou tous les, ouais, tous les, mois, tous les deux mois, des webinaires thématiques sur des sujets qui concernent euh, nos organisations, notre vie dans nos organisations, que ce soit entreprises, associations, coopératives, euh, projet plus, plus plus citoyens ou plus informels. Et puis ce, sur ce trimestre, on est sur la thématique des émotions. Donc quelle importance, quelle place donner aux émotions dans nos projets, dans nos organisations, comment les gérer, si on peut utiliser ce mot-là. Euh, et puis, du coup, le webinaire de ce soir vise à venir explorer un petit peu voilà, les, les fondamentaux de cette question des émotions. Euh, et puis, on aura euh, je, euh, aussi un, une deuxième partie qui sera plus centrée sur les émotions en gouvernance partagée qu'on qu visitera le mois prochain. Voilà, je vais y revenir dessus dans un instant. Euh, donc ce soir, je vais leur passer la parole dans quelques minutes. On a Maxime, euh, donc, qui est membre de l'Instant Z, euh, et qui, euh, une de ses grandes qualités, c'est l'hypersensibilité notamment. Donc euh, voilà, il va parler un petit peu de ça euh, ce soir. Et puis, Émilie, euh, qui elle est une ancienne, euh, une ancienne collègue que j'ai croisée dans une formation en coaching d'équipe. Euh, et qui arrive avec euh, une, une casquette d'experte en, en coaching individuel et en, notamment aussi en intelligence émotionnelle. Euh, donc un grand merci, moi je vais jouer le rôle d'animateur, euh, donc l'aspect technique, je vais essayer de regarder le chat mais là en intro je vais avoir du mal à me concentrer et sur, et sur vos messages et sur euh, ce que je veux vous, vous faire passer comme info. Euh, mais sinon, pour le reste du temps, je vais essayer et de poser des questions à Maxime et Emilie, d'animer de, de, voilà, de, les interactions et en même temps d'être attentif au chat si vous avez besoin. Euh, maintenant, l'idée, c'est que ce sera en deux temps, on aura un premier temps plus euh, discussion entre nous trois et puis un deuxième temps où là, je vais couper l'enregistrement et puis on sera juste entre nous, les personnes présentes sur, sur ce Zoom pour avoir des questions-réponses beaucoup plus ouvertes et libres, où euh, vous euh, serez vraiment invité ben, voilà, à, à partager vos expériences, à, à poser les questions qui vous, qui vous sont euh, pers plus personnelles. Alors, euh, n'hésitez pas à poster dans le chat avec quelle intention vous venez, quelles sont les grandes questions que vous avez en tête ce soir, ce, ce qui vous taraude, la raison pour laquelle euh, pour laquelle vous avez cliqué sur « Je participe » à, ce, à ce, ce webinaire sur les émotions. Et puis avant de se plonger dans le vif du sujet, je me permets un petit rappel euh, ou un petit point d'attention sur quelques prochaines dates. Euh, donc on a une, une formation courte pour ceux qui connaissent déjà un petit peu nos outils en gouvernance partagée sur, pour, pour prendre en main le logiciel Open My organization que donnera David il y a encore de la place pour, je crois que c'est vendredi 8 juillet, la semaine prochaine sur le matin. Et puis en termes de webinaire, donc le 19 juillet, aussi un mardi soir. On a l'habitude de faire ça les mardis soirs à 17h. Donc la deuxième partie sur les émotions, où on ira creuser vraiment plus sur les organisations qui sont en gouvernance partagée ou dans des modèles similaires, avec une autre invitée qui est Cécile Miglior, qui est une partenaire de de notre collègue euh, qui est en, dans le sud-ouest de la France, Jérôme. Et puis finalement, le 30 août, euh, un nouveau webinaire d'introduction à la gouvernance partagée euh, que présenteront David et Maxime. Donc Tout ça, vous retrouvez sur euh, notre meetup où vous êtes inscrit ce soir. Voilà, et puis pour euh, toutes les personnes qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas encore, qui aimeraient en savoir plus, qui ont envie de monter en compétences, dans tout ce qui concerne les outils de facilitation, de pilotage d'organisation agile, de gouvernance partagée, euh, et ben je vous invite à aller voir un petit peu sur euh, notre formation de base à la gouvernance partagée qui s'appelle euh, « voilà Piloter une organisation agile, les fondamentaux euh, ». Si Maxime t'arrive à retrouver le lien vers le descriptif de cette formation de base, tu peux le mettre dans le chat. Euh, et puis, en gros, vous avez derrière moi euh, notre carte du modèle Z que vous retrouvez aussi sur notre site internet. Euh, où, où, C'est le, le résumé visuel des, des différents espaces qu'on explore par l'expérimentation dans cette, dans cette formation de base. Donc L'espace sens du pourquoi on travaille ensemble, l'espace rêve de fixer les priorités, le plan pour se structurer, l'action pour réaliser les, les activités, et puis la célébration pour prendre soin de l'humain euh, et favoriser l'amélioration continue. Dans notre travail. Voilà pour la petite partie info, comme et pub. Et puis maintenant, donc, euh, on va rentrer gentiment dans le vif du sujet, alors en réfléchissant un petit peu au programme, à l'ordre dans lequel j'allais prendre les questions auxquelles on avait réfléchi avec Maxime et Emilie. Je me, je me suis dit, ben tiens, j'aime bien repartir de ça. Euh, c'est vrai que David en a parlé lors du dernier webinaire d'introduction aussi. C'est Simon de Sénèque qui nous parle de euh, quand vous, euh, vous voulez vendre quelque chose à des gens, commencer par leur expliquer le pourquoi. C'est intéressant plutôt, le, plutôt, plutôt que le qu'est-ce que vous faites. Euh, donc C'est le cercle tout au centre, pourquoi, ensuite on a le, le comment, et puis finalement le quoi, qu'est-ce que c'est et donc là, c'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais orienter mes questions, commencer par de pourquoi, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux, aux émotions dans nos organisations. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe si, euh, voilà, si, on, si, si, on, si on insiste trop dessus, si on n'insiste pas assez, etc. Euh, le, finalement Le comment on les gère, euh, quelles sont les pistes, et puis le quoi concrètement, quels sont les, les outils qui peuvent nous soutenir. Euh, pour ce faire, et puis sur cette partie outils, euh, voilà, on, on approfondira les, les discussions, les échanges lors du prochain webinaire le 19 juillet, avec un focus sur la gouvernance partagée. Voilà. Alors, j'arrange un tout petit peu voilà. mon écran, désolé, ça fait pas mal de choses à gérer d'un coup. Donc, je vais passer la parole à nos invités, Maxime de l'Instant Z et Émilie euh, de Énergie euh, U3. Et puis, la question que j'ai envie de vous poser pour vous passer la main, euh, c'est euh, vous présenter en deux mots qui vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet des émotions et notamment à, à venir participer, voire témoigner ce soir euh, alors, je propose de commencer par Émilie, qui est externe à l'Instant Z. Émilie, je te passe okay. Merci. la parole. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Et puis, euh, c'est toujours euh, chouette de voir qu'il y a autant de, de personnes curieuses, de savoir comment on peut mieux gérer nos émotions au quotidien. Donc, euh, je vais essayer de partager un tout petit peu de ce que je sais sur le sujet, qui est vraiment un sujet infini. J'en découvre encore tous les jours. Euh, donc je vais répondre d'abord Benjamin à ta dernière question, donc, on va commencer par là. Pourquoi je, je témoigne aujourd'hui En fait, je ne peut rien refuser à, à Benjamin, enfin, moi j'arrive rien à refuser à Benjamin parce que je trouve qu'il fait son travail avec beaucoup de cœur et donc euh, c'est un plaisir pour moi d'offrir un petit peu de mon temps à, à, à vous-même, à, à toi et à Maxime pour, pour le partager un petit peu avec votre communauté. Euh, pour moi, et ce qui m'a amené à m'intéresser au sujet des émotions, en fait, pour moi, la gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle, on peut mettre un petit peu les, les noms que l'on souhaite, pour moi, ça n'a pas trop d'importance théorique, c'est une, une partie de, de mon travail. Et mon travail, il consiste plus en euh, la réussite professionnelle saine et durable. Donc, je travaille beaucoup sur la gestion de notre énergie au quotidien et en particulier au travail. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion de notre énergie au quotidien pour moi C'est comment je gère ma vitalité, comment je gère ma pêche, ma passion pour le travail, sans sacrifier ma santé, sans sacrifier ma vie personnelle, sans sacrifier ma famille ou ce que j'aime faire en dehors du travail. Donc, ça vient aussi un petit peu de, de cette idée qu'on peut apprendre à gérer nos ambitions, on peut apprendre à gérer notre passion pour ce que l'on fait, et on peut aussi apprendre à apprécier le chemin euh, de, de ce que l'on fait. Je suis beaucoup inspirée de, de l'Asie dans, dans mon travail parce que j'ai passé une bonne dizaine d'années dans différents pays d'Asie. J'ai travaillé euh, sur place et donc euh, j'ai une approche assez holistique. Et je vais peut-être euh, partager un petit visuel qui vous permettra aussi de, de me suivre. passer le mois avec ça. Voilà. Voilà, c'est un petit peu comme je, je vois les choses. Hein. Moi, je travaille donc sur la réussite professionnelle et personnelle, une réussite saine et durable. Et pour ça, j'équipe euh, les personnes à gérer leur énergie. Et une partie de la gestion de notre énergie, notre vitalité au quotidien, c'est la régulation des émotions qui, en fait, communique étroitement, sensiblement euh, avec notre, euh, le flot de nos pensées au quotidien aussi et puis euh, toutes les choses que l'on fait nos actions au quotidien euh, le rôle que l'on a dans nos organisations nos activités physiques nos activités au quotidien nos tâches euh, la qualité et la quantité de sommeil et puis notre nutrition donc pour moi euh, un peu comme les indiens hein, euh, et aussi les, pas mal de, de choses inspirées de Chine euh, pour moi tout est lié et euh, l'idée c'est un, un art de, de de cultiver un équilibre entre ces trois choses là et pour ma part ce que j'ai remarqué sur les émotions c'était que c'était l'une des choses les plus mal connues et méconnues de l'ensemble de mes clients parce que on n'apprend pas ça à l'école et puis il y a beaucoup de croyances sur les émotions sur qu'est ce qu'on doit en faire etc personnellement ce qui m'a euh, intriguée sur ce sujet de gestion des émotions, c'est que j'ai eu à, à travailler très tôt, très jeune, sur des missions très compliquées et dans des pays difficiles. Hein. Je me suis retrouvée en Chine, en Birmanie, au Bangladesh à faire des projets pour des fondations et des entreprises privées. Et j'étais très jeune, sans expérience, à manager une équipe. Et j'avais absolument besoin, pour survivre dans ces pays, dans ces climats, dans, ce, dans ces pays tout à fait inconnus pour moi, j'avais absolument besoin de trouver des choses pour gérer mon énergie, Gérer mes émotions, euh, gérer euh, mon, mon sommeil, ma santé, euh, gérer aussi tout mon flot de pensées et mes envies que j'avais pour mes projets. Et je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas d'outils, C'était très difficile pour moi. Et donc, c'était je, je cherchais ça pour moi, mais aussi pour les équipes que j'avais à gérer parce que je me sentais responsable partiellement de aussi leur bonne énergie. Et pour moi, en tant que manager, bah, je me disais… Bah, le minimum que je dois mettre en place euh, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est euh, d'abord de, de, de, de les, les mettre un cadre qui leur permette de bien gérer leur énergie. Pas que je fasse tout pour eux, mais au moins, mh, en tant que manager, je sentais que j'avais cette responsabilité-là, mais je n'étais pas équipée pour ça. Et donc, j'ai cherché, cherché pendant beaucoup d'années, parce que c'est depuis 2000-2002 euh, que je m'intéresse à ce sujet. Et j'ai trouvé pas mal de réponses en Asie et aussi dans le domaine euh, du sport. Et voilà, c'est aussi cette, cette chose, je trouvais ça tellement intéressant que j'en ai fait mon métier, tout simplement. Oui. Voilà, maintenant, c'est ça. Excellent, merci Émilie. Donc, on va justement approfondir juste derrière sur le qu'est-ce que tu as trouvé euh, qui pouvait fait. soutenir un petit peu ce besoin de, euh, de prendre en compte les émotions et de, euh, et de, et de pouvoir travailler avec. Euh, J'aimerais juste passer la main du coup à Maxime aussi. Euh, Maxime, est-ce que tu peux t'introduire en deux mots, euh, en précisant aussi qu'est-ce qui euh, qu t'a intéressé euh, voilà, dans ce sujet des émotions et surtout à, à venir ce soir pour, pour partager avec nous. Oui, merci. merci Benjamin pour la présentation. Merci Émilie, très curieux d'en apprendre plus aussi moi par rapport à cette gestion de l'énergie. Euh, bah, J'ai déjà eu l'occasion le, le <rire> de vivre, de ressentir quelques émotions là depuis le début, euh, je, me sens, euh, je me sens assez stressé en fait euh, et intimidé d'être là parmi vous. Et en même temps, euh, très, en, très enthousiaste. Et je crois d'ailleurs que c'est Simone Senec lui-même, euh, qu'on a évoqué juste avant, qui, qui expliquait que finalement, les symptômes, entre les symptômes de l'excitation le, et les symptômes du stress étaient les mêmes. Donc le cœur qui bat plus vite, les, les, les mains moites, etc. Donc euh, je peux aussi dire que je suis excité. Et je pense que c'est un sujet qui pourra peut-être être développé après sur, euh, sur cette question de comment on, les, comment on nomme les émotions et puis comment on, parfois on s'y accroche ou si, on s'y identifie. Euh, moi, j'ai. Euh, en fait, je peux dire que c'est en 2017 vraiment que j'ai eu un, un moment très fort dans ma vie où j'ai participé à un stage euh, d'écologie intérieure. Il y en a peut-être euh, qui connaissent. Donc là, c'est l'approche de Yann de Thibault, qui est un espèce de pionnier explorateur des, des temps modernes, et qui a, qui a qui a collationné toute une série de pratiques de, de, et aussi inspiré de, la, de différentes philosophies qui viennent un, un peu de partout dans le monde, pour en faire un peu une méthode, des outils, une approche, euh, euh, synthétisée sous le nom d'écologie intérieure. Et donc c'était beaucoup des outils et des manières d'aller réexplorer les émotions. Euh, et d'aller euh, revisiter notamment des souvenirs d'enfance ou des choses comme ça voir au-delà euh, et ça pour moi ça a été vraiment un, ça a été un choc euh, ça m'a ça, ça même je dirais déstabilisé euh, ça a vraiment euh, créé une, une période compliquée pour moi et, et, et fragile les mois qui ont suivi euh, c'est comme si j'avais si redécouvert ou découvert que j'avais des émotions, alors que bah, je pense que, euh, quand même, la, la, la trentaine d'années avant, enfin euh, les 34 ans avant, j'avais quand même euh, dû vivre euh, toute une série de choses et toute une série d'émotions. Mais c'est comme si là ça m'avait permis de, de prendre conscience, de poser un regard sur quelque chose qui était, euh, disons, implicite en moi jusqu'alors. Et donc, s'en est suivi ben, tout, un, tout un parcours euh, avec cette, euh, cette approche et puis plein d'autres. Euh, pour en arriver euh, maintenant à, à là je suis en, en fin de, de, de formation focusing qui est euh, disons euh, en deçà des émotions donc là on est vraiment dans les sensations corporelles et dans la résolution de problématiques à travers, euh, à travers euh, le corps le corps qui nous parle pour en venir vers le corps conscient euh, donc quand il y a eu cette proposition de, de thématique euh, bah, J'avoue que j'ai un peu pris le dessus, là. j'ai dit, euh, allez, euh, moi je veux venir. Quoi. Je pense que j'ai que quelque chose à... En tout cas, j'ai envie de dire des choses. J'aime euh, toujours euh, euh, témoigner de ce que je vis, pour autant que ça serve. Voilà. Donc j'espère que, que là, bah, il y aura des choses qui vont parler à, à, à l'un ou l'autre d'entre vous, dans l'idéal, au, au plus grand nombre. Oui. Right. Merci, merci Maxime. Euh, je me permets juste de te poser cette question avant d'aller plus loin, c'est euh, dans le, ops, dans, euh, comment la, le descriptif de, de, ce, de ce webinaire de ce soir, euh, pour toi, tu parlais de euh, que tu as appris à apprivoiser ton hypersensibilité. Oui. Euh, c'est quoi en fait l'hypersensibilité C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup plus d'émotions que les autres Comment ça se passe Aïe, aïe, aïe, une grande question. <rire> oh. Bon, c'est encore peut-être un mot qui peut enfermer, mais pour moi, c'est le fait de recevoir beaucoup de signaux, peut-être de voir beaucoup de choses, ou d'avoir des sens qui sont peut-être plus développés que d'autres. Euh, par exemple, chez moi, le, le, la vue et, euh, et l'audition, sont me sont très sensibles et le kiné, et le kinesthésique donc euh, l'énergétique on pourrait dire un hein, sixième sens donc je suis très sensible aux situations et puis j'apprends justement à cet apprivoisement c'est comment je comment je parviens quelque part à, à discerner ce qui ce qui vient de l'extérieur à voir ce que ça fait en moi et puis à voir comment qu'est-ce que j'en fais quoi oui. comment et je peux coup, accueillir le... ces signaux qui sont forts et puis comment je peux respirer là dedans et et, et en faire quelque chose de, de bon, de beau. Oui, et donc du coup, dans ces signaux qui sont forts, que tu apprends à gérer, il y a le signal de, de l'émotion qui arrive en toi, c'est ça C'est un, ben. un des éléments qui… Oui, à ce moment-là, l'émotion, on peut dire, c'est une… Je, par exemple, j'ai dit en intro que euh, je me sentais stressé. Enfin, pour moi, ça, c'est une émotion, c'est de l'ordre de l'émotion. C'est quelque chose d'assez facilement identifiable, qui est comme un ensemble de signaux, on pourrait dire. Oui. Je constate que euh, je tremble, euh, là, je sens encore que je suis un peu euh, je suis excité. Quoi. Je, je pourrais parler peut-être pendant des heures et puis en oublier Émilie euh, euh, ou toi ou les personnes qui sont là. Euh, je ne sais pas si tu réponds. OK. Oui, oui, oui. Pour ma part, en tout cas. Il <rire> faudrait poser à chaque, ouais. homme, chaque, chaque personne qui présente. Question, parce que je voulais aussi parler de ça, l'hypersensibilité, ça me semble important. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, c'est cette question du pourquoi, en fait. Pourquoi c'est important de prendre en compte les émotions, et notamment dans un milieu professionnel euh, Alors, du coup, cette fois-ci, je vais peut-être démarrer avec Émilie. Euh, avec euh, Émilie, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire, bon, en fait, les émotions, c'est déjà le bazar, on ne sait pas trop quoi en faire Donc, quand on est au boulot, on n'a qu'à les mettre un peu de côté ou sous le tapis, et puis on s'en tirera mieux. Euh, est-ce que c'est possible ça alors, je dirais que c'est possible, et c'est ce que la majorité des gens font. <rire> c'est très courant. Euh, pour moi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une de mes phrases, hein, je ne sais pas de qui elle est, mais que, et je l'ai vue tellement souvent, c'est que toute émotion qui ne s'exprime pas, s'imprime. Donc, je vais répéter, toute émotion qui ne s'exprime pas, s'imprime. Et ça, on va le retrouver au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Donc, euh, c'est pour ça que dans mon travail, qu'est-ce que je fais au euh, niveau collectif on, est, on essaye de faire ressortir ces émotions, les nommer et les utiliser parce qu'elles sont tellement précieuses. On croit que ce sont des ennemis parce qu'on a entendu souvent, euh, oh là là, tu laisses tes, emotions, tu laisses tes émotions au vestiaire. Hein. Euh, oh là là, c'est vie privée, de professionnelle, les émotions censées être dans la vie privée, tu les laisses chez toi. Voilà, on, a, on, a, on a quand même grandi pour beaucoup d'entre nous avec ces croyances, ou comme quoi, aussi, quand on a des émotions, peut-être on est plus faible, on est plus fragile, et il ne faut pas qu'on soit. Oui. Donc, euh, ceux qui, qui travaillent maintenant sur les émotions, on est moins de c'est soit des personnes qui sont très curieuses de développer ça et qui en ont marre. Souvent, et en individuel, c'est sont des personnes qui en ont ras le bol parce que ce sont des émotions qui reviennent tellement souvent et qui les fatiguent tellement souvent qu'un jour, ça arrive souvent aux alentours de 30-40 ans, et ils se disent il ah, y en a marre, il paraît qu'on peut apprendre des choses sur ça, il faut que je connaisse, j'en connaisse plus. Et au niveau collectif, pourquoi les organisations elles investissent sur ça et elles, elles, Ce sont des, des montants assez conséquents, donc pourquoi on mettrait de l'argent dans la. Je, pour apprendre à notre équipe à, à, à travailler avec ces émotions, c'est qu'ils ont fait leur calcul. Les émotions, ça fatigue énormément les gens. Pendant qu'on on est envahi de ces émotions, ben, on ne fait pas notre travail correctement, qu'on est moins focus, on est moins concentré, euh, on ne sait pas quoi faire de ces émotions, donc on est occupé, envahi par ces émotions à ce moment-là. Ce n'est pas le problème de l'émotion, c'est plutôt le problème de la, de la gestion de notre émotion. Et donc, euh, voilà, tout ce qu'on retire, c'est comment, plus je sais comment aborder les émotions au niveau intellectuel ou collectif, plus je peux réussir ce que j'entreprends, plus je peux être focus, concentré, plus je peux travailler avec mes émotions, c'est-à-dire connaître quels messages sont derrière chaque émotion. Moi, j'aime dire à mes clients qu'une hein, émotion, c'est comme un toc-toc qui vient du corps. C'est comme si le corps voulait dire « il faut que tu réajustes quelque chose » ça ne va pas, il se passe quelque chose avec tes valeurs, il se passe quelque chose avec qui tu es vraiment, on te demande de bouger, on te demande d'agir. Et, euh, et ça, on peut le découvrir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que cette émotion nous rapporte, quel est le, le message. Et puis, bien sûr, en équipe, c'est quand on sait faire ça, individuellement ou collectivement, on a des équipes qui sont contentes de travailler euh, ensemble, euh, qui aiment partager, qui aiment aussi débattre, qui aiment euh, rentrer et sortir des conflits. Voilà, donc c'est tout ce que ça, ça peut apporter en gros. Ok, voilà. merci. Euh, donc j'entends, euh, les émotions de toute façon, elles sont là. Euh, et donc, euh, le fait de pouvoir les apprendre à les, à les écouter euh, et, et à les intégrer dans, dans la vie professionnelle aussi, ça nous permet, enfin, ça, ça, ça nous dit des choses sur nous, sur nous en tant que collectif, sur nous en tant que personne. Euh, et ça nous permet de grandir en fait ensemble en les prenant en considération, en faisant les ajustements nécessaires pour que, pour que les choses aillent dans la, dans la bonne direction. Mm -hmm. euh, et du coup, alors j'ai deux questions. Hein. Moi j'aime bien, en formation on utilise souvent ça, cette notion du, de l'équilibre, de trouver un juste équilibre entre des extrêmes. Euh, donc non, gouvernance partagée, euh, on dit voilà, le but l'idée, l'idée c'est pas de passer d'un système autoritaire où c'est un chef qui décide de tout, à un système complètement consensuel où c'est tout, tout le groupe qui décide tout le temps de tout, tous ensemble, mais trouver le juste milieu, trouver quelle situation est adaptée à quel, à quel modèle. Et puis là, c'est un petit peu la question qui me venait par rapport à, à ces émotions c'est que, ok, c'est important en fait de ne pas les refouler parce que dans tous les cas, si je comprends bien, elles vont, euh, vont ressurgir et puis elles vont faire des dégâts si on cherche à chaque fois à les, à les, à les suppresser. Euh, mais bon, là, je m'avance un petit peu dans. Dans, dans les hypothèses un petit peu. Euh, mais en gros, j'ai envie de vous demander, voilà, quel est le risque si on est dans un extrême qui est de refouler ses émotions, quel est le risque si on est aussi dans l'autre extrême qui est de se laisser envahir par ses émotions Et puis c'est peut-être sur cette deuxième partie que je voulais interroger Maxime. Maxime, qu'est-ce qui se passe si euh, on a tendance plutôt à tomber dans l'extrême On voit ça dans certains groupes plutôt des collectifs, des groupes plutôt informels euh, qui disent, ben oui, les émotions c'est important ben oui, l'humain c'est important et donc du coup, qui se retrouvent à parler d'une heure de comment je me sens, de qu'est-ce que ça me fait en moi, etc. Puis il y a des gens qui sont super frustrés parce qu'ils ont envie de faire les choses, d'avancer mmh. En fait, ça m'amène à, à l'authenticité donc euh, quand Émilie quand parlait c'est ça qui me venait, c'était euh, tiens, mais pour moi euh, prendre en compte comme tu dis, Émilie, c'est essentiel quoi c'est des signaux qui, nous, qui viennent nous dire quelque chose. Et donc, prendre en compte ces signaux, euh, le risque, c'est que ça va nous mener peut-être à qui nous sommes vraiment. Et moi, c'est vraiment le, le, le chemin que j'ai la sensation de faire maintenant. Et devenir qui je suis vraiment passe par euh, changer des choses dans ma vie, probablement, ou certainement. Euh, et donc, comment... comment Comment je fais quand je suis justement en situation professionnelle Moi, j'ai changé plusieurs fois, enfin, je, beaucoup en fait, de travail, peut-être tous les, tous les ans ou tous les deux ans. Et, parce que j'en venais tout, toujours à un moment où je me sentais, on peut dire, il y a une émotion, il y a un refoulement qui s'était fait, où en fait, je pensais des choses, mais il n'y avait pas d'espace pour le déposer, où je ne me sentais pas en sécurité. Et ça, c'était un second point qui est pour moi est essentiel. C'est que pour pouvoir déposer ses émotions et puis se dire, euh, il y a besoin d'un cadre de sécurité, enfin d'un cadre de se sentir en sécurité. Pas forcément un cadre explicite, mais au moins se sentir en confiance, en sécurité. Et euh, ben, il y a eu des, des, des, des espaces où j'ai pu trouver cette, cette confiance parce que j'étais par exemple seul avec euh, mon patron indépendant qui était aussi un peu euh, créatif, euh, on va dire hypersensible au potentiel, peu importe, un peu, un peu comme moi, donc ça résonnait bien et puis on, on se comprenait bien. Et puis il y a eu des cas où c'était un peu plus délicat et où finalement j'en viens donc à refouler et à ne pas pouvoir me dire, en fait, à ne pas pouvoir dire que l'odeur des produits dans ce magasin de vélo au sous-sol, bah, ça m'incommode, parce que qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire euh, où je le dis et puis c'est pas entendu, ou alors le, le courant d'air qui m'est qui insupportable, ou à l'inverse, il fait trop chaud, enfin toutes ces choses-là, et puis quand le collègue, il, il veut pas, il entend pas, c'est pas son langage, ben c'est compliqué. Euh, donc pour moi, il y a un enjeu aussi de, de s'accorder et, et, de, et de trouver aussi le groupe, le, le travail, l'équipe, les personnes avec lesquelles je, je, je, je peux m'accorder sans trop de. sans que ce soit un grand fracas. Oui. Euh, Est-ce que j'entends bien que tu, en gros, selon les équipes ou les personnes, tu vas toi ajuster ton curseur euh, entre euh, trop exprimé, trop partagé, et puis. Euh, et puis bon, en fait, je vais carrément peu. partir. Euh, clairement, euh, je ne vais pas rester. Si, si par exemple à l'instant Z, je n'avais pas de l'espace pour pouvoir me dire, dans une certaine mesure, ben je ne resterai pas. Oui. Euh, ça, mais ça, c'est lié à ma, à, ma, à, ma, à ma sensibilité, à mon exigence aussi, à, enfin, à tout, toutes les choses que je me raconte, et puis euh, l'idéal que j'aimerais euh, atteindre, et que je n'atteindrai jamais, euh, à savoir être moi-même dans l'instant. Oui. OK. Donc, Tchouk-tchouk. Euh... J'aimerais gentiment aller vers, la, vers perdu, le hein. <rire> je, je, je, Si on va gentiment, du coup, on a as commencé à aller vers le comment, c'est-à-dire comment ah. ex exprimer ses émotions, comment les gérer, comment trouver le juste milieu entre en dire trop, en dire pas assez. Euh, et puis, ce, ce que j'ai entendu que tu as dit, ce qui, qui, qui m'a l'air important, c'est la, la notion de cadre. C'est-à-dire, tu disais, quand j'ai le cadre, quand il y a la confiance qui est présente, la sécurité qui est là, euh, donc le cadre, c'est un, un des premiers, en gros... Une, euh, outils ou éléments qui nous aident à, à bien traiter ces émotions bah, En tout cas, c'est un ressenti. Hein. Donc, c'est pas quand j'ai ouais. dit cadre, c'était le contexte, on va dire. Ouais. Les permissions que te donne le groupe éventuellement. Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, comment je me sens en sécurité avec mes collègues Comment je peux me, me dire quoi Comment je peux dire là, je suis triste comment, comment moi aussi, je me permets, comment, dans ce début de webinaire, de dire bah, en fait, je me sens stressé quoi. Et, de, et juste d'être moi-même et puis de me relâcher la pression, de me dire mais en fait il euh, n'y a pas d'enjeu, c'est pas... C'est comme on dit, euh, c'est important mais pas sérieux, quoi. Enfin, un truc comme ça. Oui. Okay. Mais, mais pour autant que ça soit ok, on va dire, que ça soit ça puisse être reçu en face ou de l'autre côté, parce que peut-être voilà. que ça, ça crée de la tension de l'autre côté, une... c'est une danse, quoi. C'est une, une chose, la notion de cadre, ça revient dans le, dans le chat là avec Olivia qui dit... Euh, voilà ». Comment communique-t-on aux autres le cas dont on a besoin. C'est vrai que nous, quand on parle de cadre en gouvernance partagée, alors euh, là, ça parle de, de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de partager aux autres. Ça peut concerner d'autres éléments dans l'organisation. Effectivement, il y a cette, cette importance de, de la légitimité du cadre, c'est-à-dire quelque chose qui soit co-construit, notamment, euh, pour que tout le monde puisse être d'accord et que tout le monde puisse, puisse, puisse le suivre euh, et, et être attentif aux autres et, et, et, le, et le respecter. Quoi. Ça peut, mais alors quand tu parles de ça, ce qui me vient, c'est un peu ce que l'apport de la CNV, quand elle est bien comprise et bien vécue et intégrée. Donc, c'est d'en arriver à la notion de besoin, d'arriver à sentir. Mais en fait, c'est quoi le besoin qui est pas nourri là dans l'instant oui. dit dans l'instant, parce que c'est pas immuable. C'est pas en fait moi, Maxime, j'ai besoin de ça tout le temps. Oui. C'est peut-être juste là à la seconde quoi. Je sens quelque chose, je suis animé, là je vous parle. Ben ça, ça nourrit un besoin. Il y a un besoin là. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai envie. Et peut-être je vais te frustrer après parce que tu vas passer la parole et puis ceci, cela, mais... Yes, c'est ce que je vais faire. Excellent, oui. Merci, Maxime. Du coup, la CNV, je crois que c'est plutôt un truc qu'on voulait aborder dans la deuxième partie notamment. Le 19 juillet. Excellent. Et du coup, Émilie, qu'est-ce que tu as ramener comme élément complémentaire par rapport justement à ce comment exprimer ses émotions Comment trouver le juste milieu entre trop et pas assez On a parlé du cadre. Mm -hmm. de l'authenticité. Oui, juste une petite chose peut-être qui peut être intéressant pour nos participants, c'est euh, moi ça me fait penser à à la culture. Hein. Quand on intègre une organisation, on intègre aussi une culture organisationnelle et euh, une façon de voir euh, les émotions par le collectif. Et là, je peux vous donner trois exemples. Je travaille avec une grande banque, une grande société de montres et une grande fondation suisse internationale. Et les trois ont une culture de gestion des émotions très différente. Dans la banque, euh, un management super empathique, mais on, on très discret aussi sur la, la gestion des émotions, mais très à l'écoute. Euh, dans les montres, on n'en parle pas du tout, jusqu'à jusqu ce qu'on travaille ensemble un peu plus dessus, mais c'est vraiment euh, tabou, tabou, tabou, tabou, donc il a fallu casser ces tabous, donc on avance doucement. Et troisièmement, dans la Fondation, on en parle trop. On en parle trop à tout à travers. Finalement, on n'a pas une gestion efficace de euh, la communication de nos émotions, de ce qu'on en fait. Alors voilà, on a trois, trois cultures de gestion des émotions très différentes. Et puis avec ça, ben, on travaille pour qu'elles deviennent, qu deviennent efficaces et qu'elles saines pour le collectif et les individus. Oui. Et du coup… C'est quoi l'intelligence émotionnelle Parce que tu parlais de ça euh, comme outil ou comme approche ou comme méthodologie. Euh, Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle Et dans ces exemples que tu cites, à quel endroit tu l'as utilisé pour, euh, pour faire évoluer cette culture euh, dans un juste milieu, justement, entre le trop ou pas assez d'expression émo de, des émotions Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est un grand mot pour dire euh, énormément de choses. On l'utilise tout le temps quand on travaille sur la gestion de nos énergies, puisqu'on travaille sur la gestion des émotions. Euh, c'est un... Une expression qui nous vient de M. Daniel Goldman, un américain. Et depuis ça, en fait, pour la petite anecdote, j'ai beaucoup d'hommes qui s'intéressent à l'intelligence émotionnelle. Pourquoi Parce que cet américain, ils sont toujours très forts en marketing les américains, je les admire pour ça. Il a mis le mot intelligence. Et du coup, c'est devenu un talent et une compétence à développer pour les hommes. Et là, là ça devient plus intéressant. Et, euh, et donc, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'intéressent désormais à, ce, à cette chose qui, qui est en fait une compétence. Cette compétence, si on peut la, la développer un petit peu, très rapidement. Daniel Goldman, il, il dit que ça passe par quatre sous-compétences. Un, la capacité à me connecter et euh, sentir mes émotions. Deux, la capacité de les gérer personnellement. Trois, la capacité à sentir les émotions des autres, de mon entourage. Et quatre, à faire avec les émotions de notre entourage. Hein? Donc, euh, globalement, euh, il a redéfini ça euh, récemment. Euh, ça aide beaucoup parce que c'est devenu un sujet très plus, plus abordable, dans, en particulier pour le monde de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un progrès pour l'humanité. Cependant, la gestion des émotions, euh, Socrate en parlait, euh, Platon en parlait. Euh, voilà, ce n'est pas le premier. Euh, donc je retiens, intelligence émotionnelle, notamment ces quatre étapes, se connecter à ses propres émotions, pouvoir les gérer, donc euh, pas, euh, pas péter un câble euh, par ce qui nous arrive en gros. Euh, trois, sentir celles des autres, et puis être capable de composer, enfin euh, être capable de... de... Travailler avec celle des autres. De travailler avec celle des autres. Okay. Ou de, si c'est un contexte familial, privé, professionnel, d'être bien avec les autres. Hein, ça peut être oui. ça. Et du coup... Euh... On parlait notamment d'hypersensibilité, c'est-à-dire, euh, je... enfin, là, je me concentre sur le, la, la première partie qui est euh, se connecter à ses propres émotions. Euh, donc, si je comprends bien, alors Maxime, tu me corriges, mais une personne plutôt hypersensible aura plutôt tendance à, à facilement s'y connecter. Donc, le risque, c'est plutôt de se laisser embarquer ou, ou, ou dépasser. Euh, c'est ça, Maxime Je ne vais pas réfléchir à la question. Attends... Okay. Je dirais oui, pour moi, en tout cas. Ouais et du coup moi j'ai en tête d'autres personnes euh, que personne ne se sent visé dans l'équipe sans z qui participe à ce webinaire <rire> peut-être qui certaines fois enfin moi, moi me donnerai l'impression euh, alors pas qu'elles ne qu peuvent pas s'y connecter puis je pense que je peux en faire partie euh, en fait j'y accorde peut-être certaines fois pas l'importance nécessaire et, et du coup j'ai pas cette étape 1 qui est de la connexion à mes propres émotions est-ce que est-ce que quels seraient les, les... Les choses qui, nous perm qui permettraient à ces personnes-là de, ben de s'entraîner, à s'y connecter, à faire cette introspection nécessaire pour ensuite pouvoir revenir vers les autres et leur exprimer ses, ses, notamment ces besoins dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas à qui je pose la question. C'est euh... <rire> ben, marrant parce que ce qui me vient, c'est attention, attention, dans quoi vous vous embarquez <rire> Parce que je pense profondément que nous, que nous tous humains sommes hypersensibles en fait. Et que, et que certains ont la chance euh, de, de, de capter beaucoup de, beaucoup de signaux et en même temps, c'est une horreur par moment. Et puis d'autres ont la chance d'en capter moins. Et en même temps, ben, quelquefois, c'est un peu pauvre, du coup. Okay, oui. mais, mais, mais pour moi, ça passe... Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a amené là, on va dire, je parlais tout à l'heure de, de ce stage, mais avant ça, c'était... C'était la méditation, c'était le fameux vipassana, où on passe dix jours à juste observer l'air qui rentre là dans les narines, et puis le circuit de l'air, et puis se concentrer sur, sur toutes les parties de son corps. Donc pouvoir sentir, là, quand je parle, mon index, qu'est-ce qui se passe dans mon index, là, quand, quand je parle. Et progressivement, il y a une conscience du corps qui peut émerger, et on peut, on peut en arriver à vivre avec cette conscience du corps, et qui, pour moi, si je devais euh, définir intelligence émotionnelle, ben, je, je la raccorderais à ça. Peut-être de manière moins séparée, peut-être plus englobante, en, en, en voyant le, le corps comme capteur de l'univers, capteur de l'humanité, capteur, euh, capteur de la vie, et qu'à travers ce corps, il y a plein de choses qui me, sont, euh, qui me sont montrées, ou en tout cas dont je peux avoir conscience. Et après, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre ça, c'est une grande question. Bon, je ne sais pas si, peut-être, je ne peut réponds pas encore. Hein, mais... Non, non, mais tu, tu enrichis, pardon, je suis en même temps en train de regarder, ouais. euh, en, en train de regarder le chat. Euh... Du coup, je, je me relis à une, une question qui, qui me semble fait lien avec ce que, ce que tu exprimes euh, et que j'avais envie de demander à Émilie dans tes interventions, puisque toi, tu de ce que je comprends, tu interviens euh, régulièrement, spécifiquement sur cet aspect-là, euh, de l'intelligence émotionnelle, de faire évoluer la culture d'entreprise, d'organisation vers quelque chose qui permet d'intégrer et de, de tirer profit finalement de, de, de, ces, de ces émotions. Euh, là, j'ai une personne qui dit dans le chat, euh, comment exprimer ses émotions au travail J'ai tendance à les refouler car je n'imagine qu'elles n'ont pas leur place au travail. Ce que j'ai envie de te poser comme question Emilie, Émilie, c'est comment tu arrives à, à, à convaincre les gens, en gros, que les émotions ont leur place et non seulement elles ont leur place, pas parce que c'est nécessaire, sinon... On devient fou si on fait clair-fouler tout le temps, mais en plus ça peut apporter quelque chose de positif à l'organisation. Quel serait ton marketing à l'américaine pour n'ai euh... <rire> pas de marketing à l'américaine malheureusement. Je faudrait que je me forme sur ce sujet. Mais euh, en fait, euh, généralement les, les, les gens sont assez curieux de découvrir un petit peu plus comment ça se passe d'abord. Hein parce que c'est quelque chose de vraiment universel. Moi, je travaille aujourd'hui beaucoup dans les Balkans. J'ai travaillé beaucoup en Asie et beaucoup en Suisse. Et dans tout, ces, tout plein de pays, la majorité des gens sont curieux de ça. Euh, je fais une, une prochaine formation au Burkina, pour le Burkina. Et pareil, voilà, c'est des choses que chaque être humain ressent. Et c'est des choses aussi, on n'apprend pas à l'école. Comment Qu'est-ce qu'on fait Enfin, maintenant, ça commence à venir d'ailleurs. Très, très bien pour, pour les enfants aussi. On n'apprend pas à les utiliser. Donc, euh, une des choses, une fois qu'on a la curiosité, hein, et ce, ce contexte de confiance, mais ça c'est un peu le rôle du facilitateur de, de le mettre en place, beaucoup, euh, il faut apprendre certaines choses. J'aime pas, euh, pas faire beaucoup de théories sur les émotions, mais euh, on a quand même du basique à apprendre sur comment ça fonctionne, comment ça, ça, ça, ça se régule, quel est le message derrière chaque émotion. Euh, euh, quelle est la place des émotions, comment elles influencent. Aujourd'hui, j'utilise un outil qui permet de mesurer un peu ça. Alors, même si euh, on peut être, avoir beaucoup de réserves sur ces outils hein, qui sont plutôt rationnels, il existe aujourd'hui euh, un outil qui est pas mal fait euh, que j'utilise, qui permet un petit peu de voir, tiens, comment ça se... se J'en suis où de ma, mon intelligence émotionnelle. Euh, généralement... Euh, on ne va pas avoir le temps ni l'envie d'aller regarder toutes nos émotions, euh, à moins d'aller dans un monastère et puis de se concentrer à ça. Euh, par contre, on va pouvoir euh, s'intéresser aux plus importantes. Les plus importantes, souvent, c'est celles qu'on va vraiment ressentir, même si on essaye vraiment de ne pas les ressentir. Hein, elles vont tellement revenir et revenir et tellement nous fatiguer, fatiguer, fatiguer, fatiguer, qu'un jour, on va peut-être tomber sur un webinaire et dire « ah, c'est le moment ». Et euh, donc, du coup, on, c est, c est, c est, ces émotions que l'on sent fortement, à la fois au niveau individuel ou collectif, elles sont liées souvent à des blessures émotionnelles. Donc, euh, ces blessures émotionnelles, elles ressortent surtout quand euh, c'est le moment dans nos vies aussi, d'en de les, de les, de, prendre soin, de, de les digérer. Et Il existe aussi des outils que moi j'appelle le voyage émotionnel qui permet de digérer certaines émotions qui sont problématiques aujourd'hui dans notre présent. Et là encore, on ne va pas aller regarder toutes les émotions, on va se fixer sur celle ci Et euh, quand on connaît son profil énergétique, c'est un outil que j'utilise, on y reviendra peut-être plus tard si on a le temps, euh, on a chacun un profil énergétique personnel et on a chacun des émotions problématiques personnelles. C'est-à-dire, ce sont des émotions qui vont revenir souvent dans nos vies. Et euh, comme elles vont revenir souvent, eh bien, ça vaut la peine de passer un petit peu de temps pour comprendre tiens, pourquoi cette émotion elle revient souvent. Pourquoi à chaque fois que je change de job, tiens, cette émotion, elle est encore là Pourquoi dans euh, plusieurs cercles, famille, euh, amis, euh, travail, c'est encore cette émotion qui arrive Voilà, donc on a aussi euh, chacun euh, euh, des émotions que j'appelle problématiques, c'est-à-dire des émotions qu'on euh, qu va cibler et c'est sur celle-là qu'on va apprendre et c'est sur celle-là qu'on va se sentir libéré euh, et euh, bien plus, bien plus euh, en joie. Oui. Et du coup, je vais me faire un, un peu l'avocat du diable. Là, tu es plus sur le développement personnel, quoi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte, moi, dans mon organisation, que toi, tu travailles en tant qu'homme de, de, de l'Orga, que tu travailles sur ces émotions-là Oui, bien sûr, parce qu'il y a à la fois beaucoup d'individuels, mais aussi tous. Imaginons qu'on ait dix membres d'une équipe, dix membres qui savent bien gérer leurs émotions, ça a énormément d'impact sur ce qui se passe entre les gens. Parce que si moi, je ne suis pas capable de gérer mon émotion personnelle, pouf, dans ma relation avec mon collègue un tel et un tel, ça va toujours ressortir. Donc, euh, il y a des émotions qu'on peut apprendre à gérer individuellement et puis il y a des émotions aussi collectives qui arrivent. Il peut y avoir une colère collective, il peut y avoir une peur collective. Euh, on l'a bien vu pendant le Covid. Hein. Il peut y avoir euh, d'espoir collectif. Hein. Il peut y avoir euh, voilà, euh, plein d'émotions qui sont cette fois-ci vécues collectivement. Donc, celle-ci aussi, Mais... c'est intéressant d'aller regarder. On avait suivi une formation à l'instant Z dans... sur la TPV. Ouais. J'ai oublié le nom. Théorie polyvagale. Théorie polyvagale, merci. Euh, qui notamment a euh, insisté sur cette chose-là, c'est qu'en fait, on se transmet justement ces émotions. Si moi, j'arrive furax à une réunion, ben, en fait, tout le monde va le sentir sans même que je prononce un mot. Donc, on a une sorte, euh, j'allais dire d'intelligence émotionnelle, mais du coup, je vais te déconnecter avec, euh, avec ce pourquoi utiliser le mot. Une contagion émotionnelle. Voilà, c'est ça, une sorte de contagion. On est des <rire> êtres sociaux, donc on a la capacité de ressentir, en fait, des choses chez les autres sans même qu'ils... Ok. j'aimerais compléter ouais. en dans ton sens émilie par rapport à ce que tu disais au début l'émotion prend de l'énergie euh, moi je constate euh, je constate dans ma vie avec cette mise certaine finesse d'acuité de, de par rapport aux émotions que euh, quand j'observe mes pensées je vois clairement que quand il quand a quand il y a un encombrement physique on peut dire émotionnel euh, je suis à côté de la plaque, souvent. Je, je, je m'entends dire à une personne quelque chose parce que je suis activé émotionnellement. Et puis, quand j'arrive à traiter ça, à réguler cette émotion ou à trouver l'origine, bon, après, ça peut être un autre sujet, mais de l'importance d'aller, si elles reviennent, bah d'aller voir la source, ou en tout cas, de les résoudre une bonne fois pour toutes, si on peut dire. Mais une fois que j'arrive à faire ça, je peux observer que mes pensées, elles évoluent en même temps et que finalement, j'arrive à une solution qui est finalement... Euh, plus juste ou plus, plus créative, quoi. et ça, Avec je vrai pense que en l'entreprise c'est vraiment intéressant mm -hmm. de se rendre compte que euh, finalement on peut on pourrait dire qu'on qu gagne en efficience lorsqu'on a une, une, une, une bonne euh, hygiène émotionnelle euh, individuelle et de groupe. En tout cas, moi je l'observe vraiment dans ma vie. Ouais. Ouais, 150 d'accord. Euh, ok, je vois l'heure qui tourne, il est 17h50. Je propose que gentiment on, on ouvre pour des, des échanges plus directs avec, avec les participants. Euh, alors qu'est-ce que j'ai retenu? J'essaie de me faire deux, trois notes pour me dire bon, à la fin, je ferai un petit mini-résumé. Euh, alors, donc pourquoi, pourquoi, pourquoi les intégrer au travail Moi, quelque chose qui, qui, qui me marque beaucoup parce que ça, voilà, ça fait lien au au travail que je réalise en tant que formateur accompagnateur vers la gouvernance partagée. En fait, ce n'est pas que des outils, mais il y a aussi tout, tout l'humain et les, le relationnel en fait qui joue un jeu, enfin qui, qui joue une place centrale, quels que soient les outils de gouvernance, euh, de structuration qu'on utilise dans les, dans les groupes. Euh, et si le relationnel n'est pas, euh, euh, pas sain et durable, comme tu disais Émilie d'ailleurs, euh, eh bien, ça viendra pêcher quel que soit l'outil de répartition des tâches qu'on utilise, finalement. Euh, donc j'entends euh, pourquoi c'est super important de savoir les gérer, de savoir les communiquer, parce que ça permet de, de soigner justement la partie relationnelle dans la collaboration, dans le travail. Euh, ça permet euh, d'être plus authentique euh, envers nous-mêmes, c'est-à-dire que j'apprends des choses, euh, donc je grandis moi-même, ce côté un peu de développement personnel, quand j'apprends à écouter ses émotions, les prendre en considération, puis à, puis à les travailler. Euh, certaines fois, ça m'aide à travailler sur des blessures émotionnelles, comme tu disais Émilie, qui sont plus liées euh, ben à voilà, peut-être des événements, des traumatismes de, du passé, voire de l'enfance. Euh, euh, cette notion d'apprentissage, j'ai bien aimé aussi un commentaire qui est venu. Euh, C'était de Bernie. Euh, il me semble. Comment développer sa puissance d'agir suite aux émotions que l'on vit. Nous on voit beaucoup ça aussi en gouvernance partagée, bon, peut-être qu'on en reparlera la prochaine fois, mais en gros, euh, voilà, euh, ces capteurs, euh, en l'occurrence à émotions, euh, c est, c est, c est, les émotions c'est des choses qu'on capte et qu'on peut réutiliser pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, qu'est-ce qu'on a besoin de, de soigner, de retravailler peut-être comme processus parce qu'on a été confronté à quelque chose qui nous, a, qui nous a déplu ou qui nous a, qui nous a pas fait du bien. Euh, comment on peut utiliser ça pour grandir ensemble. Et dans le comment, je retiens surtout la partie cadre culture organisationnelle, donc euh, une première partie d'identifier un petit peu quelle est notre culture, comme tu disais, Émilie, les euh, tes différents exemples, une culture de, on n'en parle pas du tout, une culture dont on en parle beaucoup trop, et puis une culture un euh, entre les deux. Et donc identifier ça et puis voir qu'est-ce qu'on voilà, qu qu a envie d'améliorer pour, pour mieux accueillir ces émotions dans le monde quotidien. Il existe plein d'outils pour les rendre plus palpables, pour en faire quelque chose, hein. pas que ça reste oui. un gros nuage qui nous envahit. C'est ça, je, je crois, l'intérêt d'apprendre sur, sur les émotions, mais c'est aussi agir avec ensuite. Oui. Alors, euh, un petit mot de la fin. Euh, Est-ce que vous avez peut-être envie, euh, Maxime puis Émilie donc, après ce bref échange, finalement, ça va assez vite le temps, en fait. Euh, enfin, moi, je ne l'ai pas vu passer. Euh, Maxime, toi, c'est quoi le truc qui, qui te reste euh, <rire> Le truc important, la pépite. Mmh, euh, S'il y, y avait une seule chose qui, qui t'a marqué, voilà. Ça pas te surprendre, mais c'est la mouche sur mon crâne. Ah, voilà. D'accord. <rire> Et je, je, je pense à une citation que, que, que, qui m'est venue un jour... Euh... Parce que le rapport à la mouche peut être très, très variable, en fait, justement, en fonction de comment je me sens intérieurement. Et j'avais écrit, la mouche est un maître qui m'apprend le lâcher prise. Quelquefois, j'ai envie de tuer mon maître. Voilà. Merci. Je ne sais pas si on est plusieurs à vouloir euh, la chasser cette mouche. <rire> Merci, Maxime. Et Émilie, toi, c'est quoi la pépite ou la, la chose euh, la, qui, qui te semble la plus importante dans, dans tout ce qui est exprimé oui, euh, même s'il si y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je crois que quand on parle des, des émotions, euh, il y a tellement de couches sociales, culturelles, croyances qui se sont mises sur ce sujet que pour moi, une des choses qui permet vraiment d'y accéder au niveau collectif et au niveau individuel, c'est de dédramatiser ce sujet, de le rendre... Euh, de le rendre sympathique, de le rendre amusant. C'est pour ça que quand on va, là, par exemple, la semaine prochaine, je vais travailler beaucoup avec des jeux en équipe. Euh, beaucoup, On va aller dans la nature. Voilà, tout ce qui peut ramener, euh, tout ce qui peut enlever tous ces filtres pendant un temps, le temps d'une heure, le temps de trois jours. Euh, tout ce qui peut nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur et se dire, voilà, j'ai le droit de vivre ça, j'ai le droit de l'exprimer, puis j'ai le droit d'apprendre après, parce qu'il s'agit pas seulement de s'exprimer mais c'est aussi, euh, qu'est-ce qu'on en fait Donc, euh, plus on peut jouer, euh, s'amuser avec, euh, ça, ça va, ça va vraiment, euh, je pense, euh, changer notre approche euh, autour des émotions, et puis c'est ça qui va être le déclencheur de, de tout plein de progrès qu'on va faire à ce sujet, il me semble. Excellent, merci beaucoup Émilie, je me permets de repartager un petit coup ce slide euh, et notamment pour vous inviter à la pro au prochain webinaire qui fera suite à celui-là le 19 juillet, euh, toujours à 17h, euh, quels outils méthodologies en gouvernance partagée, euh, voilà donc c'est déjà comme ça qu'on a tourné dans le titre et puis suite à cette discussion de ce soir on avait aussi envie d'attendre voir, voir un petit peu ce qui émergeait, je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'on aura envie de creuser, puis c'est la, la dernière question qui vient dans le chat alors on va pouvoir euh, peut-être la, la démarrer un petit peu maintenant. Mais c'est en gros, voilà, quels sont ces outils dont tu parlais, Émilie, voilà, qui, sont, qui sont possibles d'utiliser euh, Et puis, du coup, la fois prochaine, on se concentrera aussi sur les outils pratiques qu'on qu voit en gouvernance partagée. Euh, intègre j'ai envie de dire un peu spontanément ou parce que dans la partie gouvernance partagée on a, on a souvent une attention forte sur, sur l'humain sur le relationnel et, et peut-être que là on peut on peut identifier se dire bah, en fait ça c'est typiquement des choses qui nous aident à identifier et à communiquer en fait ces, ces émotions -là. Oui. voilà donc euh, je, veux... il faut que je liste les outils faut je alors oui ça mais je va, du coup je vais je vais si si on va y aller mais du coup ah, je vais arrêter euh, les partages donc J'arrête la diffusion en direct sur Facebook et j'arrête l'enregistrement. Voilà. Je ne sais voilà, bon, pas pourquoi il y a un bouton. en replay. Alors, je vais aller très vite. Ça sera à la fois peut-être appétissant et frustrant. Pardon oui, pour ça. vas-y. Et puis après, on <rire> ouvre. Juste... Donc, n'hésitez pas à rallumer vos caméras. Euh, moi, je vais peut-être sortir les épingles pour qu'on voit un petit peu. Enfin, vous voyez un petit Alors, peu On réunit toujours sur l'ordinateur, c'est ça, Benjamin juste. Euh, bah, En fait, non. Je viens d'arrêter, mais moi aussi, j'ai encore un encore un, encore un, point. c'est trop... Quelqu'un d'autre enregistre euh, Oui, c'est moi-même. Ah, voilà. <rire> Excellent. Donc, vas-y, si tu veux donner ta réponse sur les, les outils, et puis après, je, je t'invite à couper, comme ça, on est, on est juste entre nous. Ah, d'accord, OK. Euh, ouais, alors je vais, je vais couper juste après. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut utiliser Je vais aller très vite sur la liste de, de choses que j'utilise le plus couramment, personnellement. Euh, j'utilise ce que j'appelle le profil énergétique, qui nous permet de mieux connaître notre énergie, et en particulier nos émotions problématiques personnelles, et voir ce que ça fait au niveau collectif. Deux, il existe un outil qui nous vient du Canada, qui permet de mesurer un petit peu où en est-on de notre niveau euh, d'intelligence émotionnelle, donc, euh, personnellement, je trouve intéressant à essayer aussi pour moi, parce que j'utilise toujours les outils euh, que, je, que je propose à mes clients, et puis ça permet de mettre quelques chiffres sur quelque chose qui est peu palpable, en fait, avec beaucoup comment de réserves. Comment ça s'appelle Ça s'appelle EQI. C'est un inventaire d'intelligence émotionnelle. Donc, EQI e en anglais. Mm -hmm. euh, C'est un outil pour lequel il faut être certifié de cet institut canadien, qui est, selon moi, l'un des plus recherchés et les plus aboutis à ce jour. Euh, ce que j'utilise pour les blessures émotionnelles qui sont plutôt du passé, même si moi je travaille 90% sur le futur, euh, c'est ce que j'utilise, ce qu'on appelle une, la méthode de voyage émotionnel qui créé créée, qui permet de, de pardonner parfois quand c'est nécessaire ou de digérer une émotion qui serait mal passée. Pas forcément dans notre enfance, hein, ça peut être le mois dernier, euh, voilà, mais des, pour des émotions qui nous bloquent vraiment dans notre présent et puis là on voit, il y en a marre, il faut se préoccuper de celle ci en équipe ou en individuel, j'utilise des jeux pour voir quelles sont les connexions entre bien comprendre comment quelles sont les connexions entre nos valeurs et nos émotions et nos pensées et arriver à les décoder, décoder soit en individuel soit en collectif. Donc ça, encore tout à l'heure, je vous disais en utilisant, en utilisant des jeux, des choses qui voilà qui avec lesquelles on peut rire en fait, ça, ça aide aussi euh, aux, aux personnes à aller chercher eux-mêmes qu'on le fait. Et puis euh, enfin dernier outil que j'utilise. Euh, aussi enfin, qui me semble aussi très puissant en fait les émotions laissent des traces quelque part, laissent des traces dans notre corps euh, c'est ce que tu disais, euh, elles s'impriment oui, tout à fait et ça les Indiens ont beaucoup travaillé sur ça euh, on sait aujourd'hui hein, grâce à monsieur Emoto un, un Japonais que notre corps est composé d'eau et que les émotions euh, euh, influence, sont des informations qui influencent l'eau. Donc euh, forcément, euh, ça a des, des, des conséquences euh, importantes sur notre corps, qu'elles soient positives ou, ou déplaisantes. Pardon, plaisantes ou déplaisantes, c'est sûr. Donc, euh, ce a, moi, ce que j'aime faire pour moi personnellement, ma famille et puis mes clients, on fait des, des courts séjours ou longs séjours détox émotionnels. C'est-à-dire, ça nous permet en fait de nous nettoyer de ces, de ces émotions, mais sans passer par la tête sans connaître rien du tout des émotions, mais s'occuper surtout surtout surtout du corps, et là ça permet de les de s'en libérer. Donc il existe des détox qui peuvent être très courtes ou euh, enfin, minimum de jours quand même, faut pas non plus, ou euh, très longues et, et approfondies. Tout dépend de notre nos ressources, notre temps, notre budget. Et cette détox émotionnelle permet de cultiver. Notre, euh, notre santé émotionnelle, puisqu'on peut bien imaginer que si on reçoit plein d'émotions négatives souvent, et elles, elles vont un peu s'accumuler et laisser de plus en plus de traces, de toxiques, d'ailleurs, de toxiques. Euh, on le sait au niveau biologique aujourd'hui comment ça fonctionne un petit peu plus. Euh, et donc, euh, se nettoyer, ça peut aussi euh, être un bon, un bon investissement à faire de temps en temps, quand on sent que c'est le moment. Excellent, merci. J'ai pris la liste, j'ai l'impression que je peux compléter en deux mots, Maxime, euh, de, le focusing par exemple, c'est une chose Ah mais le focusing voilà. c'est génial. <rire> voilà. Mais c'est surtout une voie d'autonomisation, donc euh, focusing ou autre, mais euh, moi j'avais noté déjà respirer, enfin, c'est tout con, mais c'est tellement simple. Respiration. Parce que ouais. le moment où on est dans l'émotion, c'est un moment justement où même si on a moins de, de cette, cette finesse de, de perception, ben, là il y a quelque chose de bien vivant, quoi. on peut sentir physiquement quelque chose. Et du coup de se dire juste, ah attends, je prends deux secondes, je vais euh, essayer de sentir, euh, même pas sentir, déjà juste respirer, quoi, faire des grandes respirations. Je pense à la cohérence cardiaque aussi, qu'on qu pratique parfois en équipe aussi à l'instant Z, euh, trop, trop, trop rarement à mon goût, mais il faudrait que j'en je, reparle, <rire> euh, qui là permet aussi de s'harmoniser euh, en groupe. Euh, après, il y a d'autres petites choses. Il y a une méthode, mais peut-être que je la, fais, je la ferai vivre. Je la proposerai au prochain webinaire. Donc, c'est le dégager de l'espace. Donc, c'est une manière de, par de la visualisation, de pouvoir désencombrer notre espace intérieur. Parce que bien souvent, il y a déjà quelque chose. Si, si, si à un moment, l'émotion survient ou que j'en je, je, je, viens à être dans un blocage ou dans de la réactivité, c'est très possible qu que j'arrive déjà un peu chargé, avec différentes choses que j'ai vécues avant, la veille, etc. Et là, le dégager de l'espace, c'est comme laisser, euh, laisser prendre forme ces différentes choses qui, qui sont vivantes en moi, et puis les mettre un petit peu de côté en leur disant « je reviendrai vous voir après, mais pour le moment, je me rends disponible. Mmh. » Et, et j'ai remarqué qu'en faisant des choses comme ça, euh, ou simplement euh, un petit temps, mais là, bon, à voir en entreprise, en fonction des entreprises, hein, de la culture d'entreprise aussi, mais on peut le faire pour soi, en prenant ce petit temps, juste sentir les assises sur la chaise quand on est en réunion, quand on commence une réunion, qu'on le fasse seul ou, qu le, ou que ça soit facilité, ça, ça amène autre chose. Quoi. Voilà, ça, ça, ça amène comme une, comme une, une conscience légèrement différente ou, ou très différente si on va un peu plus loin dans, dans la pratique. Okay. Et que je trouve intéressante pour, pour pacifier justement ces choses-là. Oui, merci. Euh... Alors, l'idée, c'est qu'on creuse tout ça un petit peu plus la fois prochaine. Euh, Est-ce qu'Émilie, tu peux arrêter ton enregistrement Si ça va Pardon, pardon, j'ai oublié ça.